C'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un livre qui va radicalement changer votre vie, que ça soit dans l'apprentissage des langues, dans votre vie personnelle ou même dans votre vie professionnelle, car ce livre a changé la mienne. Alors juste avant de vous donner le nom de ce livre, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques semaines, j'ai une conversation avec quelqu'un de mon entourage qui me disait que les livres... Pff, c'est n'importe quoi, il n'y a rien de magique, ça ne peut pas changer votre vie. Et exactement, il a tout à fait raison parce que si tu ne fais que lire un livre et si c'est ce que j'avais fait simplement en lisant ce livre et que je n'avais rien fait derrière, eh bien oui, rien ne se serait passé, ma vie n'aurait pas changé. Mais c'est exactement ce que Olivier Roland, l'auteur de ce livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études nous explique c'est que tu peux lire un livre mais si tu n'appliques pas les conseils de ce livre eh bien effectivement rien ne va se passer et c'est pour ça que ce livre est 100% concret pour nous aider à appliquer à 100% tous les conseils. Mais alors de quoi parle ce livre Eh bien, si vous regardez la page de couverture, c'est écrit « Comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système ?» Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai appliqué les conseils de ce livre et ma vie a changé. Au lieu de, dé de vous décrire tout ce qu'il y a dans ce livre... Euh, je vais vous raconter mon histoire et comment ce livre m'a permis de changer de vie. Tout au début de ma vie professionnelle que j'ai décroché le fameux CDI, eh bien j'avais l'impression de régresser. J'étais dans un 12 mètres carrés à Paris. Euh, j'avais moins d'argent que je n'en avais auparavant. J'avais vraiment euh, l'impression de, de ne pas avancer. En plus le boulot ne me plaisait pas plus que ça. Et j'ai enchaîné les CDI comme ça les uns après les autres. Et euh, ce fameux CDI qui nous fait croire que c'est la sécurité. D'ailleurs, ce livre vous explique pourquoi ce ne l'est pas. Eh bien, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas dans le système. Et moi, j'avais envie d'une chose, c'est m'éclater dans la vie, faire ce que je veux, quand je veux. Alors, j'ai écouté les conseils d'Olivier Roland et j'ai créé ma propre entreprise. Et ce n'est que du bonheur. Donc, j'aide des centaines de personnes à parler anglais couramment en six mois, qui justement n'ont pas réussi dans notre système, qui ont été catégorisées comme nuls à l'école et qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas eu la chance de réussir en anglais à l'école. Et ce qui est génial avec ça c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir un impact, un petit impact positif dans cet univers et en plus je suis totalement dans ma passion tous les jours. Je ne vais pas au boulot mais je réalise ma passion, j'aide des gens et si j'avais un mot pour résumer ce livre, c'est quoi C'est liberté. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la liberté de passer du temps avec ma famille quand je veux. Je n'ai plus de contraintes horaires. Si je n'ai pas envie de travailler le lundi, je ne travaille pas le lundi. J'ai la liberté de faire ce que je veux quand je veux et ça, ça n'a pas de prix. Donc si vous voulez changer de vie, je n'ai qu'un livre à vous recommander, c'est celui-ci. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Car ce livre va vous donner le plan précis pour mieux apprendre, pour apprendre plus vite, pour apprendre une langue plus vite, pour créer sa propre entreprise de A à Z. Comment s'épanouir au quotidien dans vos relations euh, avec les gens, comment... Voilà, c'est vraiment un coach de vie. On peut l'appeler comme ça, un coach de vie. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo si vous voulez retrouver ce livre. Et euh, comme d'habitude... N'hésitez pas à liker, et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un. Et moi je vous dis ciao, à bientôt les amis dans une prochaine vidéo. Ciao